Comme j'ai déjà pu l'évoquer à de très nombreuses reprises ici lorsque j'ai parlé de saga horrifique il euh, bah, y a un gros défaut à celle-ci c'est que la plupart du temps c'est les producteurs qui décident de la per faire perdurer et qu'on pourrait clairement citer un petit garçon euh, de la télévision française qui disait à une époque qu'il poussait le bouchon peut-être un petit peu trop loin. Certaines fois, cela marche. Et donne lieu à de petits morceaux d'anomalies, des moments de cinéma surprenants, amusants, follement jubilatoires, qui exploitent un bon filon et donnent lieu à un tout s'il n'est pas surprenant, en tout cas efficace et assez juste dans sa catégorie, pour réussir à nous embarquer dans un ensemble convenable. Parfois, voire même souvent, cela donne simplement lieu à un bon premier film, comprenant son idée et l'exploitant parfaitement, mais rapidement, les épisodes qui suivent ne font que chercher encore et encore à refaire la même chose, créant ainsi une boucle répétitive et excessive qui ne ressemble jamais au souffle surprenant et génial d'un premier long métrage devenant ainsi une anomalie. De temps en temps, cela est plus rare, un auteur cherche à donner une autre forme à son projet. Une idée et une manière de concevoir un tout qui donne lieu à plus qu'à de simples suites. Mais bien une continuité créative, novatrice et joviale, qui fait que l'on se laisse emporter par un ensemble étonnant, et donc par découlement, réussi sur de nombreux aspects. Et clairement, c'est de ce genre de saga que l'on va parler aujourd'hui. Une saga horrifique qui a mis du temps à se trouver, qui a cherché par le biais de nombreux métrages à tenter des choses, mais qui a surtout réussi à se poser comme l'exemple parfait de la réinvention de l'envie de vouloir apporter un plus à quelque chose qui aurait pu sonner comme classique et convenu, et qui a su se réinventer au fur et à mesure de son évolution jusqu'à aujourd'hui. Evil Dead fut une surprise lors de sa sortie, un long métrage indépendant complètement fou et déjanté, imposant un archétype, un ensemble de personnages et un contexte amusant le spectateur, oscillant entre un macabre assumé, mais également une comédie et une satire sociale rondement acheminée, par un auteur comprenant ce qu'il voulait construire, et développant ainsi un tout cinématographique jubilatoire et délirant. Que ce soit Sam Remy pour 3 volets ou Fede Alvarez pour le quatrième film et reboot, on est sur un ensemble de longs métrages qui ne cherchent jamais à se ressembler. Mais bien au contraire, à aller de l'avant, à évoluer avec leur temps, et proposer aux spectateurs un ensemble portant un nouvel œil sur le cinéma de genre et d'horreur. Alors ne perdons pas plus de temps, allons-y et parlons de quatre films d'horreur, d'épouvante et de comédie excessifs, délirants et purement et simplement jubilatoires. Indéniablement, lorsque Sam Raimi a offert au monde du cinéma en 1980 le premier long-métrage de la série, son premier long-métrage tout court d'ailleurs, projet qu'il a conçu à à peine 20 ans, le cinéaste ne se doutait certainement pas du phénomène qu'il allait offrir au 7ème art, un phénomène qui influencerait toute une génération de cinéphiles et de cinéastes, tous plus passionnés par ce projet microscopique, mais démentiel dans sa forme. Narrativement, le film est classique. Nous sommes tout assez convenus par de nombreux aspects, mais la folie de Sam Raimi, couplée à cette envie de ne jamais enfermer le métrage dans une lecture simple du genre, donne à ce film un cachet et une identité unique, un rapport au gore juste hallucinant et génial, mais également un rapport à la mort et à l'horreur qui frôle souvent la parodie, mais qui ne cède jamais à la facilité de celle-ci, pour offrir un objet drôle, mais également terrifiant. Que ce soit dans son style ou dans sa forme, c'est un objet de cinéma purement et simplement unique. Une pépite audiovisuelle rare qui encore aujourd'hui fascine par sa drôlerie, son horreur, sa puissance graphique, mais également son esprit machiavélique. C'est juste magique à voir, encore aujourd'hui d'ailleurs. Six ans plus tard... Après avoir tenté des choses auprès de grosses productions hollywoodiennes, Sam Raimi décide de revenir à sa série pour proposer un objet surprenant. Car là où beaucoup se seraient simplement contentés de prendre la suite du premier métrage, le cinéaste, avec l'aide de son frère, va chercher à renouveler le tout, en faisant de cette suite, avant tout, un remake, en racontant à nouveau l'histoire, mais d'une autre manière. Plus intime dans sa manière de gérer le récit, plus caricatural aussi dans la manière que le cinéaste a de proposer ses prémices, L'auteur veut nous surprendre et donc amène son récit dans la direction de la plus pure satire et de la comédie d'horreur rappelant le travail d'un certain Toby Hooper pour donner lieu à ce moment de cinéma s'essayant constamment à la nouveauté graphique et narrative, s'amusant de ce qu'il avait posé dans son premier métrage pour donner lieu à un tout juste hallucinant de folie Mix surréaliste entre cinéma gore, film de malédiction et comédie déjantée, c'est un projet rare et aussi fou que démentiel qui reste un film complètement à part encore aujourd'hui, qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui fascine, cela est sûr. C'est assez génial pour clairement diviser, mais c'est aussi tellement jubilatoire pour régner clairement sur le genre. A nouveau 6 ans plus tard, et après une petite réflexion personnelle sur ce qu'il voulait faire, Rémy revient aux commandes d'un projet complètement dingue, où il ne souhaite pas simplement réinventer Evil Dead, comme il a pu le faire sur le second métrage, mais carrément créer autre chose, donner lieu à une fantaisie abyssale, dingue, renversante de folie, mais surtout complètement déjantée et allumée. A ce jour, ce volet divise mais surtout incite à l'imagination de quelque chose de fou, et d'allumé. Cette concrétisation sous la forme d'une épopée chevaleresque déglinguée et complètement folle, et l'aboutissement de l'esprit tordu d'un auteur créatif jusqu'à l'extrême, quitte, possiblement, à mettre en danger son propre travail, mais surtout à livrer au 7ème art un film magnifique. Un délire absolument jubilatoire, peut-être un poil poussif par moments, mais d'une telle inventivité que l'on ne peut que rester pantois devant tant de maîtrise. Même si cela est parfois très limite, même si parfois on est clairement dans l'auto-parodie, même si parfois on peut rester perplexe, le tout reste cohérent de bout en bout et sonne comme la totale perfection d'un artiste ne souhaitant pas faire du cinéma comme les autres. Cela va le mettre tout de même un petit temps mort à la série, mais vu le résultat, ça valait clairement le coup. Et puis, le temps a passé. Une série télé a vu le jour, mais surtout une envie est née dans l'esprit de Rémi, celle de laisser le champ libre à un autre auteur pour redonner un peu de vie à sa saga au cinéma. Et c'est en 2013 qu'il donne les commandes au cinéaste uruguayen Fede Alvarez, auteur d'un petit court-métrage, de son reboot. Un projet vendu comme étant l'un des plus gores de l'histoire du cinéma, mais surtout une envie de moderniser la franchise. Cela donne lieu à un film trop premier degré pour sonner comme une vraie réussite. Car là où Rémi avait su dépasser le côté cliché de ses prémices, mais surtout avait donné de nouvelles lettres de noblesse au genre, Alvarez ne fait que surfer sur ce qui a été fait avant. ne parvient pas à faire en sorte de faire comme un Eli Roth, par exemple avec ce qu'il a su donner dans la même catégorie, et du coup, donne lieu à un archétype, rondement mené certes et assez efficace, notamment dans sa gestion du gore et de la violence, particulièrement viscérale, mais qui ne sonne jamais comme le véritable enfant terrible que l'on aurait imaginé de la part d'une telle saga qui avait su constamment se renouveler et apporter une vraie nouveauté au genre. Cela reste un bon film de frisson, avec un climax clairement imposant, et le film est bourré par la même de clins d'œil bien sentis, mais dans le genre, encore une fois, on aurait pu s'attendre à un peu plus. C'est un bon délire mais c'est un peu tout, et ça fait un peu de la peine quand on voit les trois films qui le précèdent. Clairement, cette quadrilogie est atypique, non pas uniquement par le style des films ou le genre convoqué, mais surtout par la forme que l'ensemble prend au fur et à mesure que les époques avancent et que le cinéaste aux commandes, même s'il devient producteur par la suite, cherche à offrir au septième art. Rémi a voulu s'éclater avec le genre, offrir au cinéma un ensemble unique, une forme d'immense défouloir ludique et craspec, qui donne à sa trilogie de départ une forme surprenante au fur et à mesure que l'on progresse dans l'univers, que l'on comprend ce que va devoir affronter Ash, mais surtout que l'on découvre le genre que le cinéaste va choisir pour emmener l'esthétique et l'esprit de l'épisode qui arrive. Et même si Alvarez ne rivalise aucunement dans la forme qu'il donne à son reboot, il cherche tout de même à convoquer une essence plus directe, plus intense, plus noire, Finalement en parfaite opposition avec Rémi, mais dans le même objectif de surprendre le spectateur, et ainsi de donner lieu à bien plus qu'à une simple nouvelle évocation de l'univers, ce que beaucoup d'auteurs auraient fait, sans chercher à aller plus loin. Donnant lieu à un tout, parfois bizarre, ou loufoque, parfois simplement trop convenu, mais qui marche rutement bien sur le spectateur. Et cela peu importe l'époque, ou le genre d'amateur de cinéma d'épouvante ou d'horreur que nous sommes. Dans le premier film, Rémi convoque tous ceux qu'il aime dans le genre. Va aussi bien chercher une base rappelant les films d'épouvante classiques du cinéma des années 50 qu'un côté pulp typique de la période, allant dans l'idée même des Midnight Movies des années 80, tout en étant simplement un bon film de genre allumé. En remontant son univers dans le deuxième long métrage, le cinéaste veut s'amuser avec sa base pour convoquer quelque chose de plus drôle, décalé, enjoué même par de nombreux instants, mais également tout aussi glauque et puant que son premier métrage, tout en faisant de son héros un protagoniste perdu à la ramasse, mais magnifiquement attachant. Vient donc l'envie de vouloir exploser l'univers, et donc par découlement, de lui apporter une nouvelle identité. Et ainsi prend forme ce troisième volet, digne des grands films de KPDP d'une époque classique américaine, Sauce Hammer. Pour un moment de cinéma jubilatoire et excitant, par moments tellement décalés que l'on peut avoir la sensation de ne pas tout cerner, mais au fond, cela reste un pur plaisir, donc on accepte cela. Et près de 20 ans plus tard... Alvarez vient convoquer quelque chose de plus pur et de plus noir, pour donner lieu à un moment de cinéma par moments trop convenu pour être le digne héritier des métrages précédents, mais sonnant tout de même comme une plongée macabre et glauque, posant une nouvelle base qui ne suffira pas à prolonger la saga. Jusqu'à ce que l'on apprenne qu'un nouveau volet allait être mis en place. Et alors franchement, même moi j'y croyais absolument pas. Bon franchement, quand j'ai entendu parler de ce nouveau long métrage, adoubé par Bruce Campbell et Sam Raimi, et dirigé par le cinéaste irlandais Lee Cronin, je me suis demandé si ce n'était pas juste un de ces nombreux projets avortés dont on entend parler, mais qui n'existe plus vraiment. Mais si, en cette année 2023, le livre des morts va à nouveau ouvrir ses pages pour nous plonger au cœur de la mort et de ses esprits les plus perfides. Evil Dead Rise semble être une idée plutôt allumée pas forcément surprenante au vu du CV de Cronin, mais qui se pose comme un projet étonnant dans le cinéma de genre américain moderne, pour une œuvre qui semble vouloir nous embarquer dans un trip toujours à mi-chemin entre l'horreur pure et la comédie déjantée, comme si Cronin souhaitait aller à l'encontre de ce qu'Alvarez avait posé pour donner lieu à un véritable fils spirituel du travail de Rémy, le temps d'un métrage pouvant tout autant surprendre que profondément décevoir. On verra bien si l'idée à la base du projet, ce lieu de sœurs face aux morts de ce livre macabre, suffira à faire tenir un ensemble sonnant comme peut-être un peu anachronique par rapport à notre époque, mais pouvant donner lieu à un moment de cinéma aussi jubilatoire que finalement très excessif dans son geste. Attendons de voir, comme d'habitude, mais j'avoue que l'idée me fait autant peur qu'elle me titille tout de même clairement la rétine.